Bienvenue dans cette vidéo d'introduction à mon comparatif de, des plans de tomates du bureau comparé à ceux de la chambre d'amis. Donc, je voulais vous faire part de plusieurs choses en fait, et surtout pour commencer, de choses qui n'ont pas fonctionné. Donc, j'avais fait des cacahuètes de chez Action. Euh, donc j'en avais fait une deuxième, euh, un deux, une deuxième série. Donc comme vous voyez, en fait, les, les seuls les trous euh, vides en fait, euh, correspondent à les cacahuètes qui ont fonctionné. Les autres n'ont pas du tout euh, fonctionné. Euh, donc je les ai lancés, je crois, euh, le, le 14 mars. Donc euh, voilà, il est clair que ça ne lèvera plus. Il y en a une là qui, euh, qui est abortée, hein, parce que vraiment on voit que elle est même je dirais moisie je ne sais pas trop mais bon bon toujours est-il qu'elle n'a pas fonctionné alors en plus de ça euh, j'avais aussi lancé euh, des donc du maïs doux des pots marrons donc ça ça fait partie de du semi de cucurbitacé donc voilà j'ai j'ai beaucoup de maïs popcorn qui n'a pas fonctionné donc il euh, y a du maïs doux du maïs popcorn et des tournesols de chez Marcal. Donc, ça, c'était le, le, le sachet de, de graines acheté dans le magasin bio. Euh, donc, euh, voilà. Donc, tout ça, ça n'a pas fonctionné. Alors, il y en a une partie qui a fonctionné et pas l'autre. Bon, pourquoi Je ne sais pas. Bon, donc, euh, comme euh, j'ai je, je, je, l'intention d'utiliser le maïs comme support pour euh, mes, mes petits pois grimpants, euh, je vais en refaire, euh, peut-être pas aujourd'hui, mais dans les jours qui viennent. En plus de ça, j'ai tenté de faire du semi d'épinards. Alors, je m'aperçois qu'en fait, c'est vraiment une très mauvaise idée. C'est une fausse bonne idée, comme on dit. Donc, on voit que les épinards montent en graine, en fait. Donc, euh, bon, voilà, c'était... J'ai voulu faire ça, mais euh, bon, je m'aperçois que c'est complètement idiot comme, euh, comme essai. Mais bon, voilà, il n'y a que quand on, on, on le teste, euh, qu'on qu on voit, comprend on, on, qu on en erreur. Donc autant les choux, c'est intéressant de les faire en semis, les épinards, pas du tout. Donc bon, je le saurai pour la prochaine fois. Alors, j'ai fait de la consoude. Donc j'ai fait ça. Le 18-3. Donc voilà, on voit que j'ai deux euh, plantules qui sont sorties. Donc les autres, je pense, devraient plus tarder. Je ne connais pas le... Le, le temps, temps qu'il faut pour que la, la graine germe le temps de, germina, de germination euh, mais en tout cas bon, ça a l'air encourageant alors j'espère qu'il y en aura bien sûr plus que deux mais bon pour l'instant euh, voilà je ne considère pas ça comme un échec alors j'ai fait aussi du basilic euh, bon c'est pareil je ne sais pas le, le temps de germination 18 3 on est le 27 3 donc euh, bon euh, j'ai pas l'impression que ça sorte pour l'instant mais bon on verra bien donc je reviens sur euh, les cacahuètes euh, germées dans du coton donc euh, la solution que j'ai trouvé sur internet pour faire germer les cacahuètes donc je vais vous montrer ce que ça donne bon c'est pas très ragoûtant hein, le, le coton a pris une, la couleur euh, un peu marron donc on voit que euh, bah, certaines cacahuètes germent donc euh, voilà euh, ça a l'air d'être une bonne solution donc maintenant je pense que je vais pas tarder à les, à les planter parce que j'ai peur que j'ai peur que ça se mette à moisir en fait en, en les laissant comme ça dans beaucoup d'humidité parce que c'est vraiment très humide donc voilà ça fait un peu des filaments alors je pense que il serait temps de les sortir donc voilà et je, je laisserai les autres au cas où mais bon donc je, je pense que là, euh, il est temps de, de les mettre en pot Voilà, donc c'était pour vous montrer ça. Donc apparemment, euh, cette solution fonctionne. Bon, euh, voilà, il faut, faut voir en fait euh, le pourcentage de réussite comparé à, à celui-ci, où là on voit que c'est moins de la moitié qui a fonctionné. Donc euh, bon, c'est pas grave, hein, il faut tester de toute façon pour, pour voir ce que ça donne. Donc j'ai toujours les anciennes cacahuètes euh, qui allons fonctionner. Alors il y en a certaines, on voit. Ici, pareil, elles ont aborté apparemment, elles sont restées à ce stade, là, elles, ont, elles, elles ne bougent plus en fait, elles, elles, ne, elles ne sortent plus. Donc bon, je pense que je vais considérer que c'est un échelle. je ne sais pas. Pourtant, on dirait qu'il y a quelques petites feuilles là qui sortent. Donc bon, je vais quand même les garder, hein. je ne vais, vais pas les jeter, euh, mais bon, c'est bizarre que ça mette autant de temps alors que les autres sont sortis super vite. Bon, je ne sais pas trop pourquoi. Donc... Ici c'est pareil, en fait j'ai des tomates qu'il faut absolument que je repique. En fait, on voit la taille qu'elles ont. Donc là j'ai un peu abusé. Euh... J'ai un peu abusé pour la, la remettre en pot. Donc là, je vais, je vais essayer de le faire là comme j'ai récupéré des pots. Euh, pareil pour tout ce qui est euh, cucurbitacé. En fait, on voit que là, par exemple, euh, j'ai euh, voilà, courge butternut. Euh, là c'est pareil, il faut les mettre en gros pots. Donc euh, je, vais, je vais voir si, si je peux les mettre là parce qu'en réalité je n'ai que deux caisses pour, euh, pour euh, mettre tout ça. Donc euh, je vais faire un choix. Euh, je pense que je vais déjà commencer par les cacahuètes. Comme ça je ferai le point sur ce, euh, ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné. Et, euh, et, et les cucurbitacés, je pense, parce que là ça c'est vraiment. ça a besoin d'être euh, vraiment mis dans des dans des ponts euh, de, de grande taille. Donc voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait d'autre euh, dans mes semis. J'ai positionné une table devant une autre fenêtre que j'avais, donc c'est du bricolage en fait. Euh, j'ai une table quand même assez grande, la fenêtre est assez grande elle aussi. Euh, donc voilà, j'ai pu positionner bah, tout ce qui était maïs, euh, j'ai une tomate là qui se balade. Donc ensuite euh, voilà les tournesols, on voit les tournesols, toujours du maïs, quelques tomates, pour compléter les bacs. Donc ici on a donc des concombres, donc les concombres euh, bah, se développent bien. Hein. Euh, euh, des avantages en fait de cette fenêtre c'est que, bah, évidemment il n'y a pas d'éclairage LED, et donc on voit que les plants se tournent vers la lumière. Donc euh, bon j'ai pas le choix, je suis obligé de faire comme ça. Hein. Donc, euh... En tout cas, pour cette année, on verra l'année prochaine, mais bon. Là, on voit les œillets d'Inde, donc... Euh, comme l'indiquait euh, Permagaya, il, il y a des chances pour que ça, ça fleurisse, là, d'ici euh, quelques jours. Je ne sais pas combien de temps ça, ça peut mettre pour fleurir, mais bon, c'est la première fois que j'en fais, donc euh, d'habitude je les achète. Mais cette année, j'ai décidé de, de les faire moi-même, donc euh, voilà, donc je, je les ai faits. Le 20 février, donc je pense que j'aurais pu attendre encore euh, au moins 10 jours, facile, donc euh, voilà. Là j'ai fait de la bourrache, donc euh, bah, je suis assez content parce qu'en réalité, il n'y a qu'un pot qui n'a pas fonctionné. Donc euh, sur 14 pots, euh, il n'y en a qu'un seul qui n'a pas fonctionné, en plus j'ai ajouté d'autres choses, parce que j'avais j'ai un chou là je crois. Euh, j'avais euh, j'avais besoin de place, donc euh, j'avais besoin de mettre quelques pots en plus. Une tomate ici, donc euh, voilà. Et l'autre euh, partie des, des œillets d'Inde qui, qui, qui pousse pas mal. Donc, voilà. donc, comme vous voyez, ça commence euh, vraiment à, à s'accumuler. Hein. Donc, là j'ai encore un peu de place, euh, donc euh, je vais pouvoir mettre les deux caisses que je vais faire là euh, tout à l'heure. Et voilà, donc euh, ensuite, il faudra que je retrouve des caisses pour euh, pour mettre la bourrage, pour mettre euh, ben, tout un tas de, de, de semis que j'ai lancé Donc euh, voilà. On tant attendu Le comparatif des semis du bureau et de la chambre d'amis. Donc, comme vous allez pouvoir le constater, les, les semis de la chambre d'amis sont vraiment très mal en point. En fait, je qu'il n'y a pas assez de lumière dans la chambre d'amis tout simplement. Donc on voit que ces semis qui ont été faits en janvier ont une taille vraiment très réduite comparée aux mêmes semis faits à la même date. Donc comme vous pouvez le constater, alors je pense que les plus grands font dans les 30 cm. Je vais le mesurer tout de suite. Donc, je pense que c'est celui-ci, en fait, le plus grand. Euh, dans l'autre sens. Voilà. Donc, on est à peu près... Euh... Voilà, on est à peu près à 30. Hein. Donc, euh, c'est approximatif. Hein, mais, euh, à vue de nez, on est vraiment... On est à 30. Hein. Donc, voilà, pour les plus grands... Et donc, comme je vous l'avais expliqué, les plans les plus grands, en fait, je les mets plus loin de l'éclairage LED pour favoriser justement ceux qui progressent moins vite, donc, voilà, donc, globalement, c'est uniquement ces deux bacs, là hein. donc ce bac là et ce bac là qui sont de janvier, donc on en a des plus petits, alors bon, je pense que ça dépend aussi de la variété, mais on en a des très grands, donc euh, les, dans les très grands, on a, bon, je vais essayer de, de voir, voilà, donc, je ne sais pas si on voit, c'est pas évident. Voilà, la Purple Rachen, HM. donc celle-ci, je crois qu'il y a la Banana, euh... voilà, on a la Tomate Cocktail Orange Banana, on a aussi celle-ci qui est assez grande. Donc la Hungarian Earth. Donc ça c'est un cœur de bœuf hongrois. Bon, après les autres sont plus petites. Donc vous globalement, voilà c'est ça. Les autres ensuite sont à peu près de la même taille. Enfin bon, elles se, elles se ressemblent. Donc euh, bon, elles se portent plutôt pas mal. Les couleurs sont vraiment, sont vraiment bonnes. Il n'y a pas trop de décoloration. Alors quelques fois... Il euh, y a eu du, du soleil euh, direct qui est tombé dessus, donc on a eu le bord des feuilles qui a été cramé euh, par le soleil. Ça, c'est arrivé, en fait, on le voit ici. Voilà. Donc ça, c'était euh, vraiment du soleil direct qui est tombé dessus. Ensuite, ici, là, donc après janvier, ces deux-là, ce sont les, les semis de février. Donc, on voit que même en février... On a quand même des beaux plans. Alors, la plus jolie, c'est la tomate de Berao. Donc déjà une tomate, une tomate grimpante, donc ça c'est logique. Alors, on a celle-ci aussi. Donc la Maloni rétro, Malinoi Malino oui rétro. Donc on a celle-ci qui est pas mal aussi. j'arrive à la voilà tomate ananas donc voilà euh, ici on a je crois encore une Malino rétro ici alors euh, j'aimerais bien trouver les les tomates euh, je crois qu'il doit y avoir donc il y a les... les breakfast kellogs il me semblait qu'il y avait des tomates euh, Oh. toujours une tomate de Bérao mais il me semblait que j'avais des tomates euh... annoncées ah à côté je me suis trompé euh, des, des stupices voilà. donc tomates stupice voilà. on voit la, la taille à peu près elle doit faire euh, je dirais euh, 10 cm 10 cm donc normalement les trois les trois qui sont là celle-ci celle-ci et celle-ci, ce sont des, des stupices. Et euh, moi, j'ai aussi des. Alors, les Superctic les Plenty euh, sont là. Celle d'à côté, je crois que c'en est une aussi. Oui, tout à fait. Et voilà. Les deux dernières, en fait. Donc, les deux dernières, ce sont les Caro Rich. Donc, mes tomates préférées. Donc, j'en ai deux. Et en réalité, je crois qu'il y en a encore une autre peut-être celle-ci non Thomas il dit mais bon je sais que j'en ai fait trois et les trois ont fonctionné donc on voit quand même qu'en faisant des semis en février c'est franchement c'est peut-être même la, la meilleure solution parce que au final ils sont quand même assez grands donc en janvier c'est très bien parce qu'on voit quand même qu'il y a une différence de taille on est quand même à 30 cm au lieu de je dirais 15-20 cm ici. Mais bon, Berao c'est une tomate grimpante, donc on peut pas vraiment la prendre en compte. Et donc ici, là et là, ce sont les derniers semis de tomates que j'ai fait. Donc les, les semis de mars. Donc j'en ai fait trois en mars. Enfin bon, il y a un peu de tout. Il hein. n'y a pas que de la tomate, je crois, dedans. Il y a aussi quelques choux là, ici. Là. Donc, euh, donc, globalement, c'est de la tomate. Mais bon, même en mars, en fait, on s'aperçoit. Ben, je pense aussi que le fait qu'il y ait plus de, plus de luminosité en mars, voilà, les, les tomates en pleine journée, euh, elles en profitent. Donc, euh, donc vraiment, euh, on, on voit, on voit qu'elles sont vraiment, euh, elles sont vraiment pas mal. Hein. Donc, comme vous l'aurez compris, euh, c'est la dernière fois que je positionne des, des tomates dans ma chambre d'amis, euh, qui est pourtant à une température inférieure. Euh, il est clair que je vais plutôt privilégier le bureau, comme je l'avais fait l'année dernière, ça avait très bien fonctionné, mais bon, comme on, on m'avait euh, indiqué qu'il valait mieux une température plus basse, j'ai voulu faire le test, donc euh, j'ai d'espoir que ceux-ci finissent par se développer là ça fait une semaine que je les ai positionnés dans le bureau donc euh, ils n'ont pas l'air d'avoir bougé d'un pouce donc euh, au contraire il y en a certains qui sont vraiment comme celui ci par exemple voilà on, on a l'impression qu'il va vraiment mourir bon on verra bien donc euh, bah, je pense que je vais perdre 33 euh, 33 pieds donc euh, bon c'est pas grave en fait j'avais bien fait d'en faire plus donc euh, il m'en reste, euh, enfin globalement, parce que là j'ai des choux, mais bon, en gros ici j'en ai 11 par, euh, par, par, euh, par casier, donc 1, 2, 3, 4, 5, ça fait déjà euh, 55, plus ici j'en ai un petit peu moins, ah j'ai celui-ci aussi, donc ça fait 66, plus euh, 7 ça ferait euh, 7, 60, euh, 73, si je ne me trompe pas, donc euh, 73 euh, pieds de tomates, sachant que théoriquement je n'ai que 50 emplacements euh, et je vais en donner à, à mes voisines donc euh, je devrais vraiment euh, en avoir juste assez pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, mettre dans ma serre, dans l'abri de tomates que je suis en train de construire actuellement. D'ailleurs euh, je ferai une vidéo bientôt parce que bah, je suis sur le point de terminer donc euh, j'ai encore Quelques euh, réflexions à avoir en fait pour euh, concernant l'aération. En fait, je, je sais pas encore si je vais prévoir une aération euh, euh, amovible en fait euh, ou pas sur, euh, sur mon abri. Donc, euh, à terme, j'aimerais bien pouvoir le transformer cet abri en serre. Euh, donc, j'ai déjà réfléchi à un système de porte pliable euh, et amovible que je pourrais remiser. Euh, euh, l'été donc pour m'en servir juste comme un abri et, et l'hiver en fait m'en servir pour euh, ben, faire euh, faire germer en fait euh, certains plants certaines euh, certaines variétés de légumes donc euh, voilà donc euh, je fais un dernier petit tour sur les tomates donc je sais que permagaïa m'a relancé plusieurs fois euh, pour voir ce comparatif donc euh, voilà c'est fait euh, voilà j'espère que, que la vidéo vous a plu donc euh, bah, si, si la vidéo vous a intéressé euh, mettez un petit pouce en l'air c'est ça sera sympa euh, éventuellement partagez la vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous pour recevoir des alertes en fait chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo voilà à bientôt Une dernière chose, j'ai oublié de vous montrer mes, mes poivrons et piments. Donc j'en ai quelques uns qui sont mélangés avec mes pieds de tomates. Je ne pouvais pas les mettre sur le la, sur la table. Là. Il n'y avait pas assez de, de place. Donc euh, voilà, ils sont pas extrêmement grands. Pourtant je les ai quand même semés en janvier. Mais bon, ils ont une tête, euh, ils ont une tête pas trop mal. Donc euh, voilà. Donc ça continue de pousser assez lentement. Hein. C'est des poivrons, donc euh, c'est assez logique. Poivrons et piments. Donc euh, voilà. À bientôt.